Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui petite intervention sur un nid de frelon asiatique Vraiment dangereux, la cliente s'est fait piquer Alors je ne sais pas si c'est la cliente ou si c'est sa copine Mais apparemment ils se sont fait piquer Donc je vais vous expliquer, c'est un nid de frelon qui est apparemment dans une boîte Ils ont voulu ranger et ils n'ont pas vu qu'il y avait le nid à l'intérieur donc je vais vous montrer ça et après j'irai m'habiller Alors c'est par là, on va faire attention Voilà, vous voyez ici la petite boîte là Ils ont essayé de lever le couvercle et il y a eu des piqûres Donc je ne sais pas si vous allez bien voir s'il y a des fonds qui volent On va essayer de s'en rapprocher Donc vous voyez encore un endroit très dangereux Bon, je m'habille et on va aller regarder ça de plus près des frelons Allez c'est parti pour le combat Allez on va aller voir ça On va aller voir comment ça se cache Mon avis On va avoir une belle attaque de suite Regardez l'entrée principale voyez le petit passage Oh il se Qu'est-ce qu'il faut Ils ou quoi Ah, petit frelon, comment ça va Je peux ouvrir le capot, ça ne vous dérange pas Ah, regardez les bébés. Là, c'est la gros affaire. Regardez-moi ce qu'il On peut coucher directement. Regardez-le ça. Vous voyez comment c'est dangereux oh, Très bien. comme ça bah, le nid t'es attaché là bah, vous avez vu comment c'est dangereux le nid. Bah, la fin de piqué vous avez vu le couvert vous voyez un autre niveau bah, que là dessus si j'ai failli eu le traité ils m'ont attaqué Allez, ah, ouais, sortez de bain, là, vous parler là. regardez-moi regardez-moi tout ce que j'ai sur moi regardez ça un truc de fou. vous voyez toutes les piqûres que je peux avoir ici bien vous ne voyez pas l'autre main bon, là j'ai traité, j'ai refermé le couvercle il y avait tellement de monde que j'étais obligé de poser la GoPro regardez-moi ça Allez, moi c'est mon nid ce Je par le trou Dès que je vais partir, ils vont se calmer Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont rentrer dans leur nid Et ils vont être contaminés par la pluie C'est très important C'est toi, c'est très important C'est très important de laisser le nid vous le bon, je vais m'éloigner un peu, à mon avis ils vont me suivre. Écoutez-vous allez retournez dans votre nuit, dans, dans le poudre. Donc là, il va falloir faire très attention avant d'enlever la combi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez vu comment c'est dangereux, ben voilà, encore un client qui se fait piquer, heureusement qu'elle euh, est très solide, qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, Et je vous dis à très bientôt les bébés.